Bonsoir, je m'appelle Manu, j'ai 40 ans et je suis dépressif. La vie était belle, tout me souriait et j'ai commencé à voir des gilets jaunes partout, tout le temps, depuis je suis sous Xanax. Bonsoir, je m'appelle Manu, bonsoir, je m'appelle Manu, bonsoir. Je m'appelle Manu, bonsoir. Je m'appelle Manu. Pour se faire des gilets jaunes